Bonjour et bienvenue sur ma chaîne c'est Franck de Créolinium qu'on qu va faire et eh ben c'est simple c'est euh, finition du rocking chair c'est à dire l'huile on va passer je ne sais pas combien de couches d'huile euh, honnêtement je ne peux pas vous dire combien il va y en avoir c'est un peu complexe je ne connais pas le résultat euh, final mais euh, bah, on va faire ça tout doucement ensemble hein. il n'y a pas de comme d'habitude il y a pas de soucis alors bien sûr comme d'habitude je vais avancer je vais faire des avances rapides parce que, si je passe cette couche on va y passer euh, 18 jours et ça sera bien sûr, euh, bien entendu, le dernier épisode de cette longue série, euh, 14 ou 15 vidéos, je ne sais plus. Euh... Bon alors le gros, du ponçage j'ai terminé, alors euh, 80, 120, 240, 320 pour certaines parties. Maintenant, pour avoir une finition tip-top avec l'huile, euh, je m'apprête à humidifier le bois. Alors humidifier, ça ne veut pas dire le rincer à grande eau, c'est juste euh, le mouiller comme ça. Alors pourquoi j'humidifie euh, mon bois avec un chiffon Alors c'est simple, euh, quand je vais appliquer ma finition, si je ne fais pas euh, cette méthode-là, la finition va naturellement faire relever les pores du bois. Donc autant le faire avant, avec de l'eau par exemple, enfin, avec de l'eau de toute façon il faut, faut le faire avec de l'eau, et une fois que vous aurez régréné derrière, normalement les pores du bois vont se relever légèrement, mais vous n'aurez pas besoin de poncer comme un dingue pour pouvoir les casser et les couper. Donc cette méthode est préconisée par beaucoup beaucoup beaucoup de monde, je vous conseille de la faire ça change complètement une finition Que les fibres, on les sent, elles sont bien remontées. Donc maintenant, avec l'aide la d'un papier de verre fin, je vais venir les sectionner pour avoir la douceur comme la peau d'un bébé. Donc là, on va dire, franchement, on sent vraiment, vraiment que c'est bien, bien remonté. Pour bien le faire, il faudrait le faire deux fois, deux, trois fois. Mais une fois, ça suffira, sachant que derrière, l'huile l'huile va encore la faire remonter. Euh, je vais pas me casser le cul non plus. Ce fauteuil est pour moi. Donc là, là je, vais, euh, je vais passer sur l'objectif macro. Et je vais vous montrer ce que c'est que de relever les fibres, là vous allez tout de suite comprendre pourquoi on fait ça alors là vous pouvez voir il y a une espèce de bassine fibre hein, qui est remontée tout simplement suite à l'humidification du bois donc c'est ce genre de truc trucs là qu'on doit éliminer pour avoir un toucher euh, parfait alors euh, bien sûr là il y en a qu'une mais euh, avec l'objectif macro c'est un peu compliqué de vous montrer toute une zone donc bah, c'est juste l'exemple euh, c'est pour que vous, que vous puissiez comprendre qu'il bah, ne faut, faut pas lésiner sur la finition, il faut que ça parte Alors, c'est vachement plus visible sur un bois euh, comme le chêne Là c'est du noyer, ça se voit pas trop encore, ça va Mais alors, je vous garantis que sur un chêne, c'est flagrant Alors tout ce que vous pouvez voir ici, là, enfin, j'essaierai je vais, je vais, de faire un zoom dans l'image, je ne sais pas ce que ça va donner euh, Toute cette zone là est pourrie de, de fibres 40 Donc encore une fois, il ne faut pas hésiter, il faut y aller donc là c'est parti, papier de verre, enfin papier de verre, hein. c'est même plus de papier de verre, euh, grain 240 et on repasse partout. Et là on sent tout de suite la différence, c'est complètement doux. Donc, bien sûr, hein, comme d'habitude, on ponce dans le sens des fibres du bois je ne vais pas tout filmer, ça sert à rien, vous avez tous compris le principe euh, on mouille, on attend que ça sèche on passe son papier de verre et on recommence deux fois ou trois fois si on veut voilà. c'est la dernière fois que je retourne euh, le rocking chair, là je vais euh, passer une étape encore plus importante que, que les autres c'est le marquage à chaud Donc, j'espère ne pas me foirer parce que mine de rien le dessous est quand même assez joli aussi de ce petit pas de, de coton j'enlève toute la poussière ça absorbe la poussière alors vous êtes beaucoup euh, enfin, vous êtes nombreux à m'avoir posé la question de ce que j'allais appliquer sur l'eau chair donc euh, j'avais la solution de l'huile de lin de l'essence de térébenthine et de la cire d'abeille. ça me plaisait à moitié donc euh, j'ai fait confiance à Florian Coche, coque, Cor, je ne sais pas comment on dit, euh, vous savez les outils de cerise, euh, et bien j'ai utilisé, enfin je vais utiliser son huile, j'ai testé sur un bout de loyer, le rendu assez sympa, alors il ben, va y a avoir plusieurs couches, la dernière couche, enfin euh, entre chaque couche on égraine légèrement, on repasse une couche et ainsi de suite, toujours pareil, hein, le processus ça reste relativement le même sur chaque, euh, sur chaque finition, et la dernière couche sera... Euh, mise en valeur avec un peu de grosses rotatives un truc qui ne rit pas le bois donc vous verrez par la suite comment ça va se dérouler Je vais Passer à la pièce de choix, je crois que c'est la plus belle pièce qui a été faite sur le, le rocking chair. Donc voilà, c'est parti. Je pense que le rendu est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme vous pouvez le voir, le premier, premier jet d'huile est pas mal. Euh, bien sûr, les moucherons viennent, viennent se coller dessus, tout pour faire chier. Euh, on va attendre que ça sèche. Je pense euh, 7-8 heures de, de séchage et puis bah, on appliquera euh, un coup de dégrainage et une deuxième couche d'huile et on verra par la suite ce que ça donne. Du coup, l'huile est déjà sèche. Enfin, elle a déjà été absorbée par le bois donc je vais les euh, une première fois dans la foulée je repasse une une s'appelle le tampon de euh, pour enlever la poussière pendant je trouve plus mes mots et ensuite une deuxième couche d'huile dans la foulée comme ça ça sera là, là, tranquille il y aura deux couches par jour ça peut être sympa donc après on verra le résultat que ça va donner Donc, il n'y a pas de risque pour la santé, euh, pour vos bébés ou quoi que ce soit. Donc, c'est une que je conseille. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Ne vous inquiétez pas. Mmh. couche est passée, euh, le bois a quasiment tout absorbé. Il reste encore un petit peu, ça brille encore un petit peu sur l'assise. Ça va vite sécher, je pense, encore une fois. Euh, encore un égrenage et euh, rebelote. Le truc pour euh, la poussière et la troisième couche. Euh, il, faut que ce soit, euh, il faut que ce soit nickel, ça serait con d'en arriver à ce niveau-là et de foirer une finition. Quoi. Donc euh, bah, je m'en voudrais un petit peu. Bon, il y a toujours moyen de rattraper, c'est pas trop un gros souci, euh, mais si on peut le faire bien dès le début, c'est quand même plus cool. Donc, ben, euh, maintenant, euh, encore une petite pause de 6 heures, voilà. Alors, troisième couche, je vais la passer, je vais vous expliquer. Je n'ai pas égrainé euh, juste, enfin, juste, euh, juste après le séchage de la deuxième couche, parce qu'il n'y a aucun grain, le bois est lisse, il n'y a rien du tout en fait. C'est le fait d'avoir mouillé le bois la première fois a fait qu'il a strictement wallou c'est plutôt cool donc j'applique ma troisième couche d'huile et puis bah après euh, après bah on le fera briller voilà parce que le rendu mine de rien là il est ultra sympa soit dans le ça dans la suite de la vidéo bien sûr évidemment c'est euh, c'est la suite logique mais euh, soyez pas trop triste parce que la fin de la réalisation du rockin chair approche il euh, y aura autre chose derrière peut-être pas aussi complexe euh, je voulais monter en difficulté mais au final je crois qu'en difficulté là je suis bien je suis pas trop mal donc euh, bah, on verra ce qui va arriver euh, par la suite pour l'instant je ne dis trop rien parce que je suis pas trop sûr donc, euh, donc allez on se retrouve dans 6 8 heures pour euh, Dye-dye. bon apparemment trois couches de ont suffi donc, suffit. donc euh, maintenant je vais passer au polissage le jeu qui brille enfin il va briller il va rester satiné on va dire ça va pas être brillant brillant donc pour ça je vais utiliser cul tonton jean claude alors euh, ouais il avait un gros gros potin non moi, je rigole en fait c'est une brosse spéciale Alors, c'est du poil euh, c'est du poil synthétique de bison alors, je... enfin non c'est du poil synthétique je sais pas ce que c'est c'est mis sur un une espèce de manchette en hêtre avec un pas de vis euh, 13 mm vous pouvez foutre ça dans une perceuse une visseuse enfin tout ce que vous voulez du moment que ça tourne euh, c'est pas plus compliqué que ça vous l'appliquez voilà ça ne raye pas le bois. Garantie sur facture, je peux vous garantir que si j'avais rayé le bois, je me serais mordu les couilles. Enfin, la couille, possiblement, je ne sais plus qu'une. Euh, donc, c'est parti mon kiki, je vais faire ça pendant je ne sais pas combien de minutes. Donc, pareil, je vais couper, je vais racheter, de toute façon, ça va être un petit peu lassant. Donc, ne euh, vous inquiétez pas, surtout quand moment a... je fais mon beau feignant en passant cette brosse là mais franchement <rire> c'est de me faire gagner 3-4 heures je suis pas contre hein faut pas être con euh, le, le résultat est je pense prometteur Alors, euh, ouais, ça vous a tenu en haleine pendant quasiment euh, 9, 10 mois, 10 mois, ouais, quasiment 10 mois, 11 mois, même peut-être. Euh, je ne sais pas ce que vous pensez du résultat. Moi, ça me parle, ça me parle parce que bah, ma malouf, c'est bah, ma malouf. Alors, je m'assois dedans, je fais gaffe avec mon jean parce qu'il y a des rivets, je n'ai pas de griller le bois. soirée d'hiver est ouais, bien sympa alors c'est pas un rocking chair comme on peut voir euh, bah, dans les films on se balance comme un âne dessus non non ça n'a rien à voir il faut oublier ce truc là euh, là c'est un truc pépère voilà ça résume tout à fait la philosophie de malouf c'est pépère et voilà bon ben bah, voilà c'était euh... je disais c'était la dernière ou l'avant dernière je pense. peut-être qu'il y aura un petit truc derrière euh, si euh, vous avez des questions, des commentaires, des commentaires positifs ou négatifs, n'hésitez pas à les inscrire dans les commentaires de la vidéo. Euh, je suis là pour y répondre. J'essaie de répondre à tout le monde. Ça devient de plus en plus dur parce que mine de rien, j'ai de plus en plus de commentaires. J'essaie de m'y coller au moins une petite, une petite heure par jour, alors aussi bien sur Facebook, Instagram, YouTube, enfin tous les réseaux sociaux auxquels euh, bah, je participe. C'est pas évident. Euh, alors, des fois, je mets deux, trois semaines, voire un ou deux mois à répondre aux, aux commentaires. Je suis désolé. Mais bon, à côté de ça, vous savez euh, tous comme moi qu'on a une vie euh, professionnelle et une vie familiale. Donc, euh, ne m'en voulez pas pour autant. Euh, sur ce, je vous dis à très bientôt. Peut-être pas à très vite, mais à très bientôt. Euh, et n'oubliez pas, si vous voulez gagner un sac de copeaux, abonnez-vous à la chaîne. A bientôt les amis, c'était Franck de franckdecriolignon.fr